Er aß manchmal Insekten zum Frühstück. Wie würde man diesen Satz ins Französische übersetzen? Wenn du das wissen willst, dann bleib gerne dran. Salut, c'est Adjoa. J'espère que vous allez bien. Ich habe décidé de vous faire une vidéo sur le verbe manger. Oui, on va voir le verbe manger au présent, à l'imparfait et au passé composé de l'indicatif. Alors, je commence par le présent. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange. Et maintenant, attention, attention, nous mangeons. Alors, on met un E entre le G et le O, d'accord Pour pouvoir prononcer nous mangeons, sinon on prononcerait nous mangons, d'accord Alors, nous mangeons. Ensuite, vous mangez, c'est tout à fait normal, il. Mange, elle mange. On continue maintenant avec l'imparfait. Pour avoir le radical de l'imparfait, nous prenons la forme de nous au présent. Alors nous mangeons nous enlevons la terminaison ONS et nous avons le radical mange, c'est-à-dire M-A-N-G-E. forme de l'imparfait pour le verbe manger sont je mangeais, tu mangeais il mangeait, elle mangeait on mangeait vous avez remarqué jusqu'ici il y a toujours le E on a toujours mis le E entre le G et la terminaison de l'imparfait pour pouvoir prononcer mange d'accord? alors attention maintenant pour nous et vous comme il y a un I entre le G et le O on n'a pas besoin de eux, d'accord C'est nous mangions vous mangez et pour il et elle au pluriel, il mangeait, elle mangeait. Alors maintenant le passé composé. Le verbe manger est un verbe tout à fait normal, c'est-à-dire un verbe en er. Donc le participe passé est en e, accent aigu. D'accord Et le verbe manger et le, verbe, et le verbe manger, ce n'est pas un verbe euh, qu'on appelle reussien verbe, d'accord C'est un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, au passé composé, on dit J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, on a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé, d'accord Und jetzt ein paar Beispiele. Nun nehmen wir unseren Satz vom Anfang. Er aß manchmal Insekten zum Frühstück. Jetzt weißt du, was "er aß" heißt. Zögerst du zwischen beiden Zeiten? Dann kann ich dir sagen, dass wir hier einen Hinweis auf das Imperfekt haben. Das ist das Wort "manchmal", ja. Weil dieses Wort eine Gewohnheit ausdrückt, deswegen nehmen wir das Imperfait und nicht das Passé-Composé. Also, er als heißt dann, il mangeait. Und manchmal, parfois. Also, il mangeait parfois. Und nun, Insekten. Ein Insekt auf Französisch heißt, an insect Fast genauso wie im Deutschen. Und... Jetzt brauchen wir aber das Wort Insekten, das heißt in der Mehrzahl. Wir brauchen den unbestimmten Artikel in der Mehrzahl. Im Deutschen gibt es sowas nicht. Wir sagen einfach nur Insekten, aber im Französischen brauchen wir einen Begleiter. Bitte nicht les insects, nein, das wäre die Insekten. Insekten heißt dann des Insect, Ja, Also der unbestimmte Begleiter im Französischen in der Mehrzahl ist de, des. Also, il mangeait parfois des insectes. On y est, zum Frühstück. Das Frühstück heißt le petit déjeuner. On zum Frühstück heißt auf Französisch au petit déjeuner. Also, ich wiederhole den ganzen Satz. Je répète toute la phrase. Il mangeait parfois des insectes au petit déjeuner. Encore un exemple. Non, un Beispiel. On a mangé des asperges hier. Gestern haben wir Spargel gegessen. Un dernier exemple, un letztes Beispiel, vous mangez à la cantine à midi? Est-ce que mittags in la cantine? Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous bisous. Mouah.